Salam alaikum wa wa Bonjour, mes chers élèves OCP. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Je suis Youssef Dalel, maître de français et de communication. Alors aujourd'hui, on va faire quelques activités d'expression orale. Suivez avec moi, s'il vous plaît. On va comprendre. Deux expressions, on va commencer par la première, qui est-ce Répète avec moi, qui est-ce Qui est-ce Alors, suivez avec moi, qui est-ce C'est Chama, -ce? est c'est une fille. Qui est-ce C'est Shama. c'est une fille. Deuxième image, qui est-ce C'est Omar, c'est un garçon. Qui est-ce C'est Omar, c'est un garçon. Troisième image, qui est-ce C'est la maîtresse de français. Elle s'appelle Samira, c'est la maîtresse de français. Elle s'appelle Samira. Quatrième image. Qui est-ce C'est -ce est la maman de Chama. C'est la maman de Chama. Elle s'appelle Titrite. Elle s'appelle Titrite. C'est une fille. C'est un garçon. C'est une maîtresse. C'est la maîtresse de français. C'est une dame, c'est une mère, c'est la mère de Chama, elle s'appelle Titrite.